C'est la ligne Vas-y je vais C'est fenêtre A, ma brique Il montait en haut euh, à droite droit en autoroute Non. Ouais. Est-ce que c'est à l'intérieur, autoroute, bibliothèque maintenant Ça pousse cigare, ça autoroute, pousse cigare les gars euh, Alright, I'm gonna show you guys. I'm I'm in Pro League. Me, I'm a Mary. Oh, Mary, really? T'es là, poulet? Oh, oh, oh, oh, oh, je suis là, moi, J'ai mes mains qui transpirent. j'ai réussi un avec, un, comment dire, avec un de mes doigts à décoller la mauvaise touche donc j'appuie sur le C4 Et donc le C4 se machine Bon, bon c'est pas grave je vais le récupérer Mon la, la touche reste collée à mon doigt et je dérape du coup pour la remettre et j'appuie sur le truc et je.. Monique Marie tu peux venir avec moi Au top Non non tu peux double punch cette fenêtre en bas s'il te plaît poulet 5 ça les abate ou pas Mais je loupe mes têtes Putain, mais je loupe tout quoi Mais je loupe tout Ah! C'est une, une blague Mais c'est une blague C'est un monstre Non pas vraiment. Ça me joue, joue les deux côtés là, ça me joue de partout là. Ça me joue escarouge et main. Main, 6-4, main. D'où exactement Dans et, et la Twitch a défense tout et, ça me joue à fond. Ça me joue à fond. Les gars, je veux pas le dire 100 fois. T'as un monstre, merci. Transpirer, hein! Non, oh, c'est bien, nice les infos boulettes. Mais, Mais me... C'est <coughs> pas grave, j'ai choqué. Ah ouais, je comprends mieux, j'ai commencé à tirer sur le capitaine et après. Ça arrive dans les escalades, dans les escalades, ça arrive. Nice, nice, nice, nice. Je te drone 6, je te dis ce qu'il y a. On a personne 6-4 sur B Personne -y, sur go, go, go, go. B Y'a pas un fil barbelé, un truc, un gadget t'as regardé Essaye d'y aller et je vais prendre la ligne okay, sur la mira, ok okay, ok Tu me dis quand tu es prêt Vas-y vas-y vas-y Vas-y vas plante plante, plante, plante, plante. Sur moi, mis... Couvre à droite toi Couvre à droite s'il te plaît là Red Tech à droite A à droite à C'est 4 sur moi Ah, je décale! Ça sort, ah, mais montagne, c'est toi là qui doit faire le kill. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, mais il t'a laissé mourir. Il t'a laissé mourir. Putain, mais mon... laisse-moi pas die mec, euh, please. Draw the Draw the mort. Tu me dis quand ça rentre, Echo? Pas encore attends ça arrive l'autre ma plage. Ah, ah bon, est un monstre, ouais. Ouais. Ils en ont pas renforcé non. là je vais, faire des trous. je vais faire des trous Tu fais gaffe Ah non non non, non, non, non non non Ah bah je t'ai je... en fait. demandé trois fois de, de faire des trous Ouais non tu m'as pas demandé Tu m'as dit que t'allais le faire Heureusement qu'on a un jackal. Mais allez mais qu'est-ce que je, je, je fais check une Mira de noob là devant l'entrée et décale la Mira elle est vas-y vas-y Et vas décale le plus à gauche possible Rechargement C'est un peu bullsi ça hein. Non non non Barre toi par toi d'ici dans la merde okay, okay. avec Mira Un derrière la Mira sur V Il Non tu peux pas Regarde ta ligne c'est pas trop mal Non non sur la ligne où tu vas aller Devant la porte voilà encore plus loin trop. Ouais. C'est grave, de c'est le lésion derrière Allez, tu le sais où il est le lésion Il est à droite, tout au fond, tu vas le faire le kill pour aller à l'Amira Porte de droite, forcément, T'as t'a envoyé le lésion de derrière Ah j'ai pas suivi, désolé poulet, attends je fais de la m**** Je t'as pas de pas suivi, la Le lésion il est à l'Amira, qui est à droite Tout au fond là-bas, voilà ah, je fais de la m****, désolé Quand même poulet, il t'a envoyé un lésion ouais, non, derrière toi j'ai rien calculé, ouais ouais, ouais clairement, clairement. D'ailleurs ça arrive au top, tu l'entends Dans l'escalier, morte, vous êtes en 2v1 1v1 Enlève les lésion, poulet! Smoke la porte, va tuer la cavera, vite! Allez, va tuer la cavera, va la tuer! Voilà, tranquille! Derrière, Smoke et va jouer le diffuse, attention au trop de rotation! Oh là là, le choc! Oh, le choc. Nice! Oh, c'est ah, bon! Y'a À renforcer là-bas Nice Tranquille mérite t'as besoin regarde gars dessus Ok ok vas-y GR mort les gars la, la cave que tu mets dans, dans l'arbre là sur euh, le, le Babylone oui, oui, oui, oui. Tu peux la mettre euh, derrière les skirts là sur... Non. Oh, il a dit non. Euh, Moins deux drones Non. Bien. Arrête de te la raconter, arrête Tech. Oh, oh, oh, oh tu t'es fait rect. Steak. Je <rire> crois que ça y a eu ta cape devant. A terre j'ai le diffus Elle est en train de décaler, elle était au niveau du trou des drones Elle a pris des pieds dans la cheville Qui est ce qui a eu le kill de la meuf à trophée là Moi je l'ai eu par le trou du drone Ah oh, le parce que j'étais en train de me la faire ouais, euh, C'est le glace le dernier non ouais, ouais, ouais. Allez devant le babylone à droite au ah, niveau de la fait. Allez-y, décalez tout un par un. Vous perdez ce round, vos noms sont sur Twitter. Le prochain, le prochain qui se fait, se fait tuer, tuer, son nom est sur Twitter. Ah, ça va être moi les gars, je le sens. C'est comme ça. Faut savoir les. Tu vois ce que je veux dire 20 secondes. Chut, chut. Arrête de courir, hein, doc. Victoire Parce que si tu cours, mec, je peux pas entendre les bruits de pas, tu comprends ça, doc Ça donne au top? Ok, on parlait pas tous à la fois. De mode diffuse modes diffusanides. Sur quoi tu tires là? Mais euh, par le trou du rond! Y'a personne sur B, je crois. On est au top et deux sur euh, Kitchen. On oh, bon, avoir vraiment l'info. 18 secondes, les gars, faut y aller. Jagger touché et sorti Kitchen. Nice 10 secondes Nice là c'était au il faut planter les gars, faut planter faut le... nice guys. Prenez une Mira si vous pouvez et j'aimerais bien jouer euh... Vous voulez pas prendre une Mira Tu sais où les mettre I need H2O Ouais une sur euh... Voilà exactement Et yeah, une à côté Ah je le fais. Ça va pêcher, ce site. La plante. Il y en a un à terre, glace devant. En glace et bord devant. Au top top top top, on on monté. Ah, on on top, autop, au top autop, autop, il saute autop, autop, autop, autop, autop, Nice Merci infiniment à Dalalou. Tu vas la tester la Ghost Recon, Mary la la Oui, je l'ai, je l'ai, j'ai accès. Bah, d'ailleurs, faudrait... je sais pas jusqu'à quand ça dure, mais euh, j'ai jusqu'au 4 juin. Installé. Non, mais t'as pas le temps. Bah, voilà. voilà. Mais je vais le tester, ouais ouais. Non, ouais, non, t'as pas test. le temps. Non vraiment, je vais, je vais trouver le temps. Je pense que t'as vraiment pas le temps. Tu travailles, en tu T'as du boulot. Non non, on va, on va, on va tester ça. Non non non non non non, je pense que t'as du travail en fait. Non non, on va.